Pour les exercices qui suivent, nous allons voir comment chercher les coordonnées du sommet et les intersections avec l'axe des abscisses, si elles existent, d'une fonction du type ax plus bx plus c, c'est-à-dire une parabole. Donc une fonction comme ceci. Pour trouver les coordonnées du sommet, nous nous intéressons au terme en x. Donc ici, x carré moins 4x. Ces deux termes sont en fait le début d'un produit remarquable du type x plus d au carré. Pour rappel, x plus d au carré, c'est égal à x carré plus 2dx plus d au carré. Et donc, ce que l'on peut voir, ou observer, c'est que le coefficient que l'on trouve ici devant le x est exactement la moitié ici du coefficient que l'on trouve à l'intérieur du produit remarquable. Ainsi, x carré plus 4x sera égal au début du produit remarquable, x moins 4 divisé par 2 au carré, c'est-à-dire x moins 2 au carré, qui est égal à x carré moins 4x plus 4. On retrouve bien ici le produit. Pardon, les deux termes que nous souhaitons ici remplacer par un produit remarquable. On peut ainsi isoler x-4x d'un côté et avoir tous les termes de l'autre côté. Pourquoi chercher à quel début de produit remarquable correspond x-4x et eh bien tout simplement parce que si l'on peut écrire f de x sous la forme ah, x moins p au carré plus q, il est alors facile de trouver les coordonnées de sommet qui dans ce cas-là sont p et q. Nous pouvons donc ici remplacer x carré moins 4x par l'expression x moins 4 au carré moins 4. Et nous pouvons ici donc identifier les coordonnées du sommet, S qui sera égal à 4, et pardon, P qui sera égal à 4 et Q qui sera égal à moins 4. Le sommet de cette fonction a donc pour coordonnées 4 et moins 4. Maintenant pour l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, ici l'axe des abscisses, x, et puis là l'axe des ordonnées, donc y, sur lequel on va lire les valeurs de la fonction f de x. Lorsque la fonction coupe l'axe des abscisses, ici, alors f de x égale 0. Ici, nous sommes à l'endroit sur l'axe des y, où y égale 0. Donc tous les points pour lesquels y c'est-à-dire f de x égale 0, se trouve sur l'axe des abscisses. Pour trouver les coordonnées d'intersection avec l'axe des abscisses, il faut donc résoudre l'équation f de x égale 0. Et donc ici, x carré moins 4x égale 0. A noter ici qu'on est dans un cas où on peut tout simplement mettre x en facteur. Et donc ici, trouver... Deux points, deux coordonnées x, pour lesquelles f de x égale 0, une première qui est x égale 0, et une deuxième qui est x égale 4. Donc ici, la fonction x x²-4x va couper l'axe des x en deux points 0 et 4. Ici, l'ensemble des solutions, c'est donc les deux points, ou les deux coordonnées d'abscisse 0 et 4. Donc ici, on cherche à nouveau les coordonnées du sommet pour cette nouvelle expression. x² plus 4x est le début du produit remarquable x plus 2 au carré. x² carré plus 4x 4. et donc x² plus 4x est égal à x plus 2 au carré moins 4 on peut maintenant remplacer dans l'expression de f de x x² plus 4x par x plus 2 au carré moins 4 et ne pas oublier ici donc cette partie-là en vert correspond à x plus 4x d'après l'égalité qu'on a ici. Et il ne faut pas oublier, f de x est égal à x plus 4x plus 9, donc on ne peut pas oublier le plus 9 à la fin. f de x est donc égal à x plus 2 au carré plus 5. Et donc les coordonnées du sommet sont égales à moins. Pour trouver les zéros, c'est-à-dire les intersections avec l'axe des x, si elles existent, nous devons résoudre l'équation f de x égale 0. On peut ici céder des coordonnées ou plutôt de la forme de f de x que l'on a trouvé pour calculer les coordonnées du sommet. F de x est égal à x plus 2 au carré plus 5. Et nous voulons chercher quand est-ce que cette expression est égale à 0. Cela correspond à x plus 2 au carré égale moins 5, puisque pour résoudre une équation de ce type, nous cherchons toujours à l'exprimer sous la forme x plus ou moins un terme au carré égale un autre terme. x plus 2 au carré égale moins 5, c'est bien sûr impossible Dans R, il n'existe pas de nombre réel qui, mis au carré, est égal ici à un nombre négatif. Il n'y a donc pas d'intersection avec l'axe des x. Exemple suivant, exercice suivant. Cette fois-ci, la démarche est un peu différente puisque nous avons un facteur moins 2 devant le x. Pour trouver les coordonnées du sommet, nous commençons tout d'abord par mettre ce facteur, par mettre ce coefficient en facteur, uniquement pour les valeurs de x. Nous avons donc moins 2 fois x carré. Moins 10x, moins 43. Si l'on retourne en arrière et qu'on développe, ça fait bien moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 10x, plus 20x. x carré plus 10x, c'est le début d'un produit remarquable, x moins 5 au carré. x moins 5 au carré, c'est bien égal à x carré moins 10x plus 25. Nous pouvons donc ici isoler le terme qui nous intéresse, x-5 au carré, moins 25. Et ensuite, remplacer cette expression par celle-ci, pour exprimer f de x sous la forme moins 2 fois x-5 au carré, Moins 25, moins 43. Que l'on peut ensuite développer, ou plutôt développer une partie, distribuer ici le moins 2, pour obtenir f de x égale moins 2 fois x moins 5 au carré, 5 au carré plus 7. Et donc les coordonnées du sommet qui sont égales à 5 et 7. Pour l'intersection avec l'axe des X, nous pouvons réutiliser cette forme de f de x donc ici nous voulons résoudre l'équation f de x égale 0 ou encore moins 2 fois x moins 5 au carré plus 7 égale 0 ce qui nous donne moins 2 fois x moins 5 au carré égale moins 7 et donc x moins 5 au carré égale moins 7 divisé par moins 2 ça nous donne demi Cela nous donne donc deux possibilités, soit x-5 égale racine de 7 sur 2, ou x-5 égale moins racine de 7 sur 2, puisque racine de 7 sur 2 au carré, est bien égal à 7 sur 2 et moins racine de 7 sur 2 au carré est également égal à racine de 7 sur 2. Et donc, nous obtenons comme solution deux solutions possibles. x égale racine de 7 sur 2 plus 5 instant en arrière, à l'exercice 13, pour une petite correction, ici il y a bien sûr eu une erreur, ici c'est bien sûr x-2 au carré-4, moins et donc ici x-2, donc un sommet pour, qui a pour coordonnées 2 et moins 4. L'exercice 15, un petit peu plus compliqué à cause des fractions qui apparaissent lorsque l'on résout l'exercice. De la même manière ici que l'exercice 21, il va falloir mettre le coefficient devant le x carré en facteur. Nous avons donc ici moins 12 fois x carré moins 11 douzième de x plus 15 si l'on fait l'opération à l'inverse et donc on distribue nous avons ici moins 12 fois x carré et moins 12 fois moins 11 sur 12 qui fait bien plus 11 x carré moins 11 douzième de x c'est le début de x carré moins 11 24ème. revenons en arrière sur l'explication du début la valeur que l'on trouve ici, c'est la moitié du coefficient qui est devant le x la moitié de 11 douzièmes c'est 11 douzièmes divisé par 2 c'est 11 douzièmes fois l'inverse de 2 qui est 1 demi c'est donc égal à 11 24e nous obtenons donc x carré moins 11 douzièmes de x plus 121 sur 264. 576, pardon. Nous pouvons donc remplacer maintenant x carré moins 11 12 de x par x moins 11 24ème au carré moins 121 sur 576. f de x est donc égal à moins 12 fois x moins 11 24ème au carré. 121 sur 576. Plus 15. On distribue de moins 12. Cela donne moins 12 x moins 24e carré et moins 12. Fois moins 121 sur 176, cela fait plus 121 sur 48, Puisque 576, c'est 12 fois 48, plus 15, et donc f de x est égal à moins 12, fois x moins 11, un quatrième au carré, plus 841 sur 48 et donc un sommet qui a pour coordonnées 1124 841 sur 48 pour les points d'intersection. Nous pouvons reprendre ici l'expression que l'on a trouvée pour le sommet et résoudre cette équation. On passe donc ici le terme de l'autre côté. par moins 12 donc ici une courte explication. Moins 841 divisé par 48, le tout divisé par moins 12, c'est égal à moins 841 divisé par 48 fois 1 sur moins 12. Moins divisé par moins, ça donne plus. Et il reste donc 841 sur 48 fois 12, 576. Et donc, x moins 11 24 quatrième sera égal à racine de 841 sur 576, ou x moins 11 vingt sera égal à moins racine de 841 sur 576. nous donne x moins 11 24e égale 29 sur 24 donc 11 24e égale moins -29 sur 24 c'est-à-dire x égale 40 sur 24 ou x égale moins 18 sur 24 que l'on peut encore simplifier ça donne 5 tiers et 3 quarts, moins 3 quarts Donc deux intersections avec l'axe des x, quand x égale 5 tiers et quand x égale moins 3 quarts. Et l'exercice 17, qui est du même genre. On commence donc par mettre ici le 9 en facteur, x carré plus 24, 9e, de x plus 16 ici, on peut simplifier un peu 24 c'est 3 fois 8 et 9, 3 fois 3 cela donne donc don, don, don, pardon, 8 tiers x carré moins 8 tiers c'est le début de pardon, x carré plus 8 tiers c'est le début de 8 sixième au carré, 8 sixième ça fait 4 tiers, ça fait donc x carré plus 8 tiers de x plus 16 neuvième, et donc x carré plus 8 tiers de x peut être remplacé par x plus 4 tiers au carré moins 16 noeuvres donc f de x c'est 9 fois x plus 4 tiers au carré moins 16 plus 16 et c'est donc égal à Moins 16 neuvième fois 9, ça fait moins 16, plus 16, moins 16 plus 16, c'est égal à 0. Et donc f de x est finalement égal à 9 fois x plus 4 tiers au carré. Les coordonnées du sommet sont donc moins 4 tiers et 0. les intersections et bien on peut tout simplement réutiliser ici l'expression pour le sommet ça veut donc dire x plus 4 tiers égale 0 et donc ici une seule solution possible c'est si x plus 4 tiers est égal à 0 et donc x égale moins 4 tiers.